Est-ce que vous vous êtes parfois demandé comment on pouvait démonter les portes de four Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec. Très heureux de vous retrouver dans cette vidéo qui euh, est assez pratique, je pense. Alors, on va faire un exemple, comment enlever la porte d'un Smeg, la porte d'un four Siemens. On ne sait pas faire tous les ports de four, tout ça est noté dans le mode d'emploi, mais c'est un peu pour vous montrer les gestes à faire. Dans la plupart des Smeg, vous avez aussi ces petites attaches qui se placent, donc, porte ouverte, se placent ici, dans les encoches. Clac, elle tombe. Retenez ce mot, ne jamais forcer. Pourquoi car dans les portes, vous avez les ressorts ici. Si vous forcez, c'est prévu pour être enlevé de manière facile. Donc, Vous le prenez, la porte se bloque automatiquement. Et en fait, on va relever la porte. C'est très lourd, hein ça, ça pèse un, un poids terrible. N'enlevez surtout pas ceci. C'est bloqué d'une part. Pourquoi Parce que là, la charnière elle est en tension. Donc les ressorts ici sont complètement détendus. Donc ils sont au maximum. N'enlevez pas ceci. Si la charnière revient dans la vitre, d'une part, si votre doigt est là, vous vous en rappellerez toute votre vie parce que vous demanderez une fois à un de mes techniciens ce qui se passe. N'essayez pas de l'enlever. C'est bloqué, c'est fait exprès. Vous les enlèverez quand la porte sera dessus. Comment nettoyer la porte d'une vitre de four, soyez délicat bien évidemment, un peu de détergent, un peu de vinaigre également, vous passez, pas d'éponge en inox dessus, ok, un petit coup d'éponge, c'est une vitre, vous devriez le ravoir le, le, le assez facilement, certains fours, on peut enlever les vitres, c'est vrai, sinon, pour la plupart des fours, vous pourriez savoir passer ici entre les fours avec une petite loque, vous le manipulez calmement sans forcer. Maintenant, je vais la remettre pour vous montrer. Et surtout, retenez que c'est relativement lourd. Et surtout, de ne pas toucher à ces charnières-là. Pour un four Siemens, ici, on est sur un four combiné vapeur. Nous avons des petites attaches ici qu'il faut basculer légèrement. Clax. Et ici, toux. On va remonter la porte. Alors ça, c'est très impressionnant, mais elle va très très loin. Hop, là, elle est bloquée. Ok, là on force pas, de nouveau on ne force pas et vous enlevez votre porte comme ceci. De nouveau, je répète, ne chipotez pas à ceci. Si vous souhaitez pour nettoyer votre four, etc., voilà, accéder à des endroits que vous avez un petit peu difficile à faire, vous savez le faire. Et maintenant, on va remettre la porte très calmement. Toujours, on les remet bien dans l'axe. Ok, vous ouvrez la porte. Au maximum toujours sans forcer et surtout là vous venez remettre vos clips et donc vous refaites un essai très doucement voilà la porte se referme elle se réouvre à 100% Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo consacrée au démontage, remontage et petite astuce pour nettoyer sa porte de four. J'espère que ça vous aura aidé un maximum. Évidemment, euh, petite précaution. Faites-le calmement, faites-le avec soin. Prenez le temps de le faire. Évidemment, ne vous précipitez pas. Si vous avez un doute, référez-vous au mode d'emploi. Ça pourra toujours vous aider. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Laissez des commentaires Facebook, Instagram, Pinterest. Également les réseaux TikTok, vous les avez également. Donc, à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao